Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Euh, je fais de plus en plus de vlogs, dites-moi si vous appréciez euh, ces vlogs d'écriture, euh, slash... Euh, bon c'est souvent d'écriture, hein. je ne vlog pas trop ma vie est euh, ce que je bouffe, euh, quoi que je pourrais, parce que je ne sais pas. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez que je continue à faire des vlogs ou si vous n'en avez pas rien à foutre. Euh, bref, je coupe ce vlog qui va être consacré, je pense, à la correction. D'Alana et l'Enfant Vampire, titre euh, provisoire, hein. euh, on va vraisemblablement trouver un autre titre, euh, mais en attendant, on l'appelle comme ça. Euh, du coup, on est le, on est le 31 euh, octobre, nous sommes le jour d'Halloween, et euh, j'attendais cette semaine, du coup, euh, les corrections de mon éditrice, euh, chez Scrineo, et euh, qu'elle n'était pas ma surprise et mon contentement, euh, lorsque j'ai reçu du coup à 17h05 euh, tout à l'heure euh, le, le mail tant attendu cette semaine. Euh, du coup voilà c'est un long mail euh, qui euh, récapitule déjà euh, les gros points à modifier au niveau du scénario. Alors c'est pas, pas des choses énormes hein, mais euh, voilà c'est des, euh, des éléments que j'ai mis au début et que j'ai pas utilisé à la fin. Euh, c'est un personnage euh, on n'a pas l'impression de connaître bien ses intentions. Ou euh, des explications qu'on n'a pas euh, forcément à la fin et qui mériterait d'être là pour le lecteur. Et aussi un truc sur euh, la rapidité de la fin. Euh, voilà, je vous ai résumé sans vous dire exactement de quoi ça parle, c'est quand même très fort. Hein. Euh, donc voilà, il y a ces gros trucs là. Et ensuite j'ai trois fichiers, euh, donc j'ai deux fiches de lecture. Euh, une de mon éditrice et une de ass son assistante. Euh, donc elles ont toutes les deux lu et relues, ou relues selon euh, le manuscrit, et donc elles ont fait leur tour un peu généraux euh, sur euh, l'histoire et euh, les personnages et l'intrigue. Donc voilà, il y a ces deux trucs là qui sont très intéressants, donc ça je les lues et tout. Il euh, y a des trucs qui directement m'ont fait tilt et je me dis ouais, je vais modifier ça, euh, euh, voilà, je, je vais faire ça. Euh. En plus, elles pointent des, des choses que euh, j'ai pas forcément vu, par, par exemple sur les motivations de certains personnages, pour moi c'est évident, <rire> je l'ai écrit. Mais en vrai, si tu n'es pas dans ma tête, en fait tu ne peux pas deviner. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, donc ça c'est bien. Euh, et ensuite il bah, y a le manuscrit en entier avec plein de corrections et plein de couleurs partout. Et... J'avais pas encore trop regardé, enfin j'ai ouvert le fichier, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs. Et des couleurs différentes. Et j'ai fait ok je regarderai demain. Et voilà. Donc, euh, je vais comment commencer ça. Et ce week-end, déjà, ça va être lire un peu euh, tous les retours qu'on m'a fait. Euh, voir ce que j'ai envie de faire en premier ou pas. Je ne sais pas trop encore comment je vais procéder. Euh, je pense que je vais d'abord faire quelque chose euh, sur euh, le fond. Euh, euh, genre les, les gros points, les modifications et tout, dans l'intrigue. Éventuellement l'ajout d'un chapitre, je pense que... Euh, je me dirai vers euh, l'ajout et la rédaction, du coup, euh, d'un chapitre en plus sur la fin. Euh, donc ces gros trucs-là, et ensuite, je pense que j'irai dans le détail, quoi. Je sais pas. On va voir, ou alors peut-être c'est plus facile de commencer par le détail, et ensuite d'aller modifier les grosses modifs. On verra. Voilà, c'est le début. Nous sommes ravis. Euh, et j'espère que vous apprécierez suivre euh, cette petite épopée. Bonjour, euh, c'est vendredi, euh, vendredi 1er novembre, non, c'est férié, mais moi je travaille parce que, comme je vous l'ai dit, hier j'ai reçu les corrections, donc euh, je m'y mets. Euh, et donc, euh, j'ai viens de commencer un peu. Notamment, alors j'ai pris du coup les fiches de lecture de mon éditrice et de son assistante. Elles m'ont fait à chaque fois une page, deux pages euh, de commentaires avec euh, qu'est-ce qu'elle aime bien déjà et ensuite euh, qu'est-ce qui selon elle pourrait être amélioré dans le fond. On n'est pas sur la forme là et mes répétitions à la con, euh, on est plus sur euh, voilà, des, des choses plus générales, sur l'histoire et l'intrigue. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, bon, relu ces deux trucs là, euh, je trouve que tout est assez pertinent, j'ai pas de euh, truc genre je dis non pas bah, du tout, vous n'avez rien compris. Donc ça c'est plutôt bien, ça veut dire qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. Euh, et donc j'ai réparti les commentaires en trois parties. Il euh, a... La première partie c'est ce que je vais faire seule, ce que j'ai pas besoin de spécialement discuter, ni euh, même de réfléchir, j'ai les informations, c'est juste que... Euh, je ne l'ai pas ajouté, ou voilà, je, je dois pouvoir le faire euh, tranquillement euh, sans trop me prendre le chou. Ensuite, il y a la partie à réfléchir comment je fais. Là, ça me demande des, un peu plus de réflexion, c'est des choses un peu plus sur intrigue, genre notamment la fin qui est trop rapide. Il faut que je rallonge un peu. Donc je pense qu'il faut que je sais pas, que je rajoute une paix, que je rajoute un problème, que, euh, voilà, que, que j'ajoute quelque chose, et donc ce quelque chose. En fait, je ne sais pas trop. Pareil, le, la conclusion, euh, qui est donc après euh, toutes les ici, machin, etc. Euh, je pense qu'il faut que j'ajoute des personnages euh, dedans, euh, parce que c'est un peu trop contemplatif. Euh, donc là, pareil, ça demande un travail un peu, genre réfléchir un peu à ce que je fais. C'est pas juste, hein, on ne sait pas bien qu'est-ce qui motive tel personnage. Et je peux ajouter des éléments dans le texte. C'est un petit peu plus... Euh, un petit peu compliqué. Euh, donc voilà et ensuite il y a la dernière partie c'est à discuter euh, alors c'est des choses que je pense que je vais faire euh, mais j'aime souvent d'en discuter avec mon éditrice pour savoir ce qu'elle en pense si elle pense que c'est une bonne idée ou pas euh, donc voilà on va voir il y a notamment par exemple euh, sur la discussion de ça je peux le dire ouais euh, la discussion de l'utilisation du pronom YEL à un moment pour un personnage ce que je n'avais pas osé faire personnellement mais qu'on euh, est à spontanément. Donc je suis là, oh mon Dieu. <rire> euh, donc voilà, euh, sur l'utilisation de ce pronom-là, comment on fait exactement, où, euh, exactement. Euh, est-ce qu'on doit expliquer, est-ce qu'on ne doit pas expliquer. Enfin moi je serais plutôt pour le balancer et pas expliquer. Mais euh, voilà, je voudrais savoir ce qu'elle en pense. Par exemple, c'est un des trucs qui est dans à Discuter. Euh, donc voilà, ça c'est la première chose. Et là je vais vous ouvrir... Le document, le, docu le manuscrit, avec tout le bordel. Et je, je vais voir comment je fais exactement, <rire> je ne sais pas du tout. Euh, on va voir. Alors, ça fait une petite demi-heure que je suis sur le fichier. Donc, je prévois que, que ça va être long. Je ne sais pas dire. Euh, du coup, en fait, on travaille sur un document Word. Euh, et, enfin, Word. Chez elle, c'est Word. Moi c'est pas Word, moi c'est Pages, et heureusement, heureusement, maintenant il y a de la compatibilité entre Word et Page. Euh, ce qui me permet de pouvoir bosser sous Mac euh, sans avoir à euh, craquer Word. Euh, donc ça c'est une très bonne chose, euh, et donc en fait, euh, bah, c'est bah, tout, tout simplement un, un doc, et puis il bah, y a des trucs soulignés, et puis des trucs ajoutés, modifiés, et puis moi, je, soit j'accepte la correction... Euh, soit je mets un commentaire, soit je change autrement. Euh, en gros, euh, c'est des corrections qui se portent euh, globalement sur le style, la manière dont j'écris dont les choses, les répétitions, euh, des, des, de la ponctuation, euh, des choses comme ça, ou alors des, des, des incohérences dans le texte. Enfin, genre, il y a des fois, enfin, je dis des trucs et après je me. Après, je me, je me contredis donc euh, bah, voilà, je remarquais ça, euh, donc ce qui est très bien, parce que je, des fois, t'es tellement dans le texte en tant qu'auteur que t'as besoin d'avoir un regard extérieur pour euh, te corriger. Et d'ailleurs, je l'ai vu en auto-édition, et c'est pour ça aussi que je cherchais à, à tester un peu l'édition traditionnelle et à ne pas rester en auto-édition, c'est que je sais que mes bouquins, il euh, y a des fautes dedans, même si j'ai pris parfois des corrects même si je les ai relus 25 fois même enfin voilà il y a des choses que je n'ai pas vues et que qu'un regard professionnel pas bah, apporte donc voilà donc euh, j'ai fait approximativement deux pages et demie ça va être long euh, mais c'est cool c'est cool de pouvoir euh, d'être guidé comme ça donc voilà c'est parti bon bah j'ai revu le chapitre 1 ouf grosse victoire euh, du coup ouais bah, je, je corrige petit à petit grâce aux euh, super conseils euh, c'est plutôt marrant pour le moment et puis bon c'est surtout euh, accepter ou pas des trucs euh, donc voilà mon chapitre 3 c'était facile parce qu'il y avait pas trop de choses enfin pas trop de choses compliquées mais euh, donc voilà je, je vais voir au fur et à mesure je vais voir comment j'avance et surtout je vais voir si euh, je m'occupe comme ça. Est-ce que je fais pas d'abord la première correction comme ça là, avec toutes les modifications et machins Est-ce que j'essaye d'intégrer les corrections gén plus générales là, avec les ajouts du machin des corrections là? Ou est-ce que j'attends de faire un deuxième passage pour ajouter des trucs? Bref, on va voir. Je vais faire une pause, je vais manger. Euh, voilà, j'ai fait chapitre 1, plus que 15 chapitres. Ça fait une heure et demie que je bosse sur le chapitre 2. Euh, c'est vraiment beaucoup plus long que je pensais il n'y a pas à dire euh, parce qu'il faut vraiment aller dans les détails et puis au passage je suis revenue un peu sur le chapitre 1 parce que voilà je voulais ajouter des choses machin euh, mais bon c'est cool je pense que je ne vais pas faire une vidéo à chaque fois que je finis un chapitre clairement ça va être très intéressant sinon mais donc euh, je poursuis ma quête euh, chacun sa route, chacun son chemin on est samedi samedi midi, midi. Euh, j'ai commencé à bosser ce matin euh, du coup toujours sur mes corrections euh, donc j'ai fait le chapitre 4 sans trop de soucis et là je suis sur le chapitre 5 et ça commence à être un peu la merde euh, dans le sens où en fait disons que j'ai mis un élément dans le chapitre 5 qui est important mais que je réutilise jamais euh, et qui du coup a pas vraiment d'utilité au niveau du scénario, quoi. Et, Et du coup, c'est vrai que mon éditrice m'a dit « bah Ce serait bien qu'on ait un, une résolution pour ce truc-là que t'as balancé, chapitre 5, quoi. » Et sauf que, en vrai, clairement, ce truc-là, je l'ai mis parce que ça me facilitait la tâche pour détourner euh, une situation, enfin, retourner une situation. Et du coup, je sais pas quoi faire. Est-ce que, du coup, je retire Parce que si c'est pas utile, en vrai... Autant l'enlever, ça n'apporte pas grand-chose. Mais du coup, je ne sais pas ce que je mets à la place, parce qu'il faut quand même un moyen pour qu'il y ait ce retournement de situation. Ou alors, euh, je le garde, mais il faut que je lui trouve une utilité euh, sur la fin, que qu'il y ait une petite résolution de ça, quoi, que, que ça serve à quelque chose. Donc, je ne sais pas du tout ce que je fais. Je pense que je vais corriger le chapitre sans trop m'en occuper, en faisant genre je le garde. Et lundi, pas euh, bah, lundi, j'appelle mon éditrice et puis j'essaie d'en discuter avec elle pour savoir ce qu'elle en pense. et Je sais pas. Voilà, chapitre 5, ça commence à être compliqué. Wouhou, on adore. Salut, euh, on est dimanche. Euh, je viens de me faire une méga frayeur en ouvrant le mauvais fichier. ouvert un fichier, le fichier de, de, avec suivi de documents, enfin suivi des corrections et tout. Et là, il n'y avait pas mes corrections. J'ai eu trop peur, mais en fait, c'était le fichier original, parce que je l'ai dupliqué pour garder l'original avec toutes les corrections, et avoir un fichier où je fais les corrections. En fait, tout va bien, c'est bon, les corrections ont été gardées. Mon oh dieu. Bref, c'est dimanche, euh, je devais aller au marché, et il pleuvait, et finalement, je suis en train de me dire que j'ai l'impression qu'il pleut plus. Je voir bref peu importe euh, normalement je bosse pas le dimanche enfin j'essaie de pas bosser mais bon je vais essayer de corriger quand même un ou deux chapitres Au Salut euh, on est lundi 4 novembre euh, je continue sans surprise la correction de alana et l'enfant vampire. j'avance bien là je commence le chapitre 11 euh, sachant que c'est les chapitres euh, les plus faciles euh, parce qu'il y a pas tellement de choses à ajouter. Vraiment, à partir du chapitre 12, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va y avoir des, trucs à, des chapitres à ajouter, des trucs à modifier, enfin vraiment. Voilà, je, hein, on fait les trucs vite au début, puis après, hein, c'est la merde. Euh, bref, peu importe. Euh, donc j'avance bien. Euh, et là, surtout, j'ai eu euh, une conversation téléphonique avec mon éditrice, du coup, euh, je lui avais envoyé un mail euh, dans le week-end pour lui dire Hey, avec moi j'ai des questions. Euh, donc voilà, c'était pour euh, prendre des décisions sur le texte, sur euh, voilà, des choix euh, qui soient sémantiques ou de vocabulaire, par exemple sur. Euh, à trouver un mot pour dire en bien, voilà, c'est pas simple que ça, donc voilà, j'ai fait des propositions et tout, donc on a décidé de, de certaines choses, euh, ensemble, c'est vraiment cool d'avoir un avis, de pouvoir en discuter, parce que des fois, décider seul, euh, c'est compliqué, euh, donc voilà, on a tranché, enfin, euh, ça m'a aidé à trancher sur la plupart des trucs, Il reste quand même la question du prologue, je sais pas, je sais pas du tout si euh, je le garde pas, qu'on doit réfléchir ensemble. Parce que d'un côté il est pas mal, et en même temps il dénote beaucoup par rapport au reste de l'histoire. Donc voilà, euh, en suspens. Donc écoutez, moi je continue, on y va, on est à fond, et puis, euh, et puis voilà, c'est très bien comme ça. Alors j'ai corrigé toute la partie facile euh, jusqu'au chapitre 12. Et là maintenant, bah, bah, le chapitre 13, en fait, bah, en fait faut que je mette un chapitre entre le chapitre 12 et le chapitre 13. Du coup, je sais pas. Euh, là, clairement, ce soir, je vais pas pouvoir écrire ce truc-là. Truc Mais euh, est-ce que j'essaie quand même de corriger l'actuel 13 qui va devenir le 14 Ou est-ce que j'attends d'avoir écrit le truc Parce que, en fait, si, quand j'écris le truc, ça va faire des modifications sur le suite d'après, etc. Et des trucs en chaîne, quoi. Donc, peut-être c'est con cool de faire ça. Je sais pas. Coucou, on est mardi euh, et là je viens de terminer le nouveau chapitre 13 qui donc s'intercale entre le chapitre 12 et l'ancien chapitre 13. Euh, voilà, et du coup ça va décaler tous les chiffres après. Mais donc voilà, du coup, euh, nouveau chapitre. Euh, j'ai eu un peu de mal au début parce que retrouver le ton euh, de l'histoire c'est compliqué. Je trouve que ça fait longtemps, enfin j'ai écrit tout ça l'année dernière quand même. Euh, donc je suis assez éloignée de l'esprit dans lequel j'étais quand j'ai écrit. Mais moi, bon, j'ai l'impression d'avoir un peu retrouvé. Euh, je, voilà, après, on verra les corrections qu'aura euh, mon, qu mon éditrice là-dessus. Mais euh, j'ai l'impression que c'est cool et effectivement, ça, ça amène des éléments en plus. C'est pas trop mal. Et puis surtout, ça prépare mieux le chapitre 13. Enfin. Euh, l'ancien chapitre 13 qui est devenu chapitre 14 que du coup je vais, qui va être le prochain que je vais reprendre et où là du coup il y aura pas mal de, petites, de modifications parce que bah, j'ai utilisé des éléments qui étaient en discours rapporté euh, dans ce chapitre là pour le mettre dans le nouveau chapitre 13 donc voilà je vais devoir, donc voilà, je vais devoir virer un peu euh, des trucs pour, euh, pour pas avoir de répétition tout simplement euh, mais c'est cool euh, j'avais un peu peur de pas y arriver mais, mais c'est bon c'est fait, et sinon euh, j'ai une dernière discussion avec mon éditrice concernant le prologue et on a décidé de le garder voilà, on garde le prologue mais je vais devoir quand même le modifier je pense pour que le ton soit un peu plus proche du reste du récit, mais ça je le verrai en dernier voilà, c'est les nouvelles euh, donc j'enchaînerai demain je pense, je sais pas enfin bon, ensuite il y aura le chapitre 14 euh, le chapitre 15 je pense qu'il va aussi être pas mal modifié, et le 16 et le 17, vraiment beaucoup de modifications. Voilà, salut euh, Je fais cette vidéo une semaine presque, après le, la dernière vidéo du, du vlog, euh, pour conclure un peu, parce que je suis partie, enfin bon, ouais. J'ai terminé la correction euh, d'Alala et l'enfant vampire, voilà, c'est cool. Euh, du coup, la dernière fois que j'ai parlé, je crois que j'étais au chapitre 13, quelque chose comme ça, donc voilà, j'ai poursuivi la correction normalement, tout simplement. Euh, j'ai encore ajouté un autre chapitre, euh, parce qu'on ne voyait pas assez les parents, enfin on les voyait pas du tout d'ailleurs, euh, les parents de mon héroïne, et mon éditrice pensait que c'était bien, surtout qu'elle a une relation compliquée avec ses parents, donc euh, son objectif c'était aussi de, euh, que cette relation avec ses parents s'améliore. Donc, euh, du coup, j'ai géré ce truc-là. Ma fin, euh, au final, j'ai pas tout changé euh, sur l'action finale, mais j'ai réalisé des modifications et des ajouts qui font que je pense c'est un peu plus crédible. Euh, donc euh, voilà, j'attends que mon éditrice lise et me dise si elle trouve que ça va ou pas. C'est vrai que c'était compliqué, j'avais notamment un problème entre... Bon, l'héroïne, elle a 13 ans, euh, c'est une gamine, donc, euh, elle n'a pas tous les skills non plus, quoi. Enfin, c'est pas une super héroïne. Et, euh, et il fallait trouver un juste milieu entre l'héroïne est un peu intelligente, euh, elle est pas con et elle arrive à se démerder d'une situation. Et euh, il fallait pas non plus que euh, le méchant, qui est quand même supposé avoir 400 ans, donc il fait un petit peu de bouteille, soit complètement stupide. Euh, donc, euh, il fallait montrer qu'il a trop confiance en lui et que c'est pour ça que, bon, il, au final, il se fait avoir. Il, il pouvait pas être juste complètement con, quoi. Donc, euh, voilà, c'était ce truc-là qui était un peu difficile à gérer. Et, et c'est vrai que j'ai tendance à râler souvent quand les méchants sont pas crédibles, parce que, genre, mais pourquoi tu fais ça T'es complètement con, enfin. Euh, mais en fait, c'est plus difficile à gérer qu'on ne le pense, parce que si tu veux faire des méchants un peu badass, bah ben voilà. Mais en même temps, si t'es zéro et t'es héroïne, euh, c'est des gamins. Euh, c'est complètement déséquilibré et tout ça. Donc bref, voilà, c'était un, euh, un peu rigolo euh, de travailler sur cette fin. Et après, je suis repassée une dernière fois pour corriger tout, pour revoir que tout était bien cohérent, euh, pour corriger des coquilles aussi de temps en temps, des formulations et tout. Euh, et, euh, et voilà... En gros, donc j'ai envoyé euh, lundi à mon éditrice euh, le manuscrit euh, révisé. Donc euh, maintenant, j'attends son re retour. J'ai aussi euh, ajouté une note d'auteur, parce que pour moi, c'est très important, les notes d'auteur, parce que ça permet de, de se situer en tant qu'auteur et de, et de parler un peu de ce qu'on voulait faire et de l'intention. Euh, parce que dans l'histoire, notre intention, elle ne transparaît pas toujours. Et je pense que c'est important en tant qu'auteur de se positionner comme ça. Donc bref, voilà, j'ai fait une note d'auteur. Euh, et je pense qu'on va ajouter aussi une page de ressources. Euh, parce que voilà, j'ai une, une handicapée, un personnage secondaire qui est trans et tout, et donc je pense que c'est important d'avoir des ressources sur le sujet à la fin. Je pense aussi mettre quelques liens sur euh, les questions de diversité en littérature jeunesse. Parce que c'est tout le propos du... Enfin, c'est pas que c'est le propos du livre, mais enfin ça fait partie de mon intention, <rire> justement. Donc, euh... donc voilà, je vais faire ça. Et donc maintenant, bah, la balle est dans le camp de l'éditeur, j'ai envie de dire, donc euh, je suis un peu tranquille et je peux faire autre chose. J'espère que ce vlog sur la correction euh, de Lana et l'Enfant Vampire vous a plu. Si vous avez des questions euh, sur le processus de correction, euh, que ce soit l'auteur seul ou l'auteur et l'éditeur, n'hésitez euh, pas à les poser dans les commentaires parce que je pense que je ferai une vidéo spéciale dédiée à la correction. Il euh, y a une vidéo qui arrive sur euh, la recherche d'éditeurs, euh, et donc je ferai aussi une vidéo sur la correction. Voilà. N'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager tout ça, tout ça, surtout que je vois de plus en plus que la visibilité de mes vidéos euh, décline, décline drastiquement. Alors je ne sais pas si c'est vous qui êtes moins intéressé par mes vlogs, c'est possible aussi, mais c'est vraiment sur toutes les vidéos, je vois que les vues, c'est quasiment divisé par deux, quoi, donc euh, je trouve que c'est chaud. Euh, donc je pense que c'est plutôt l'algorithme YouTube qui fait des siennes, et qui a décidé que mes vidéos étaient moins intéressantes. Je ne sais pas. Bref, n'hésitez pas à partager. Rendez-vous sur Utip aussi, si vous voulez des... des goodies, si vous voulez me soutenir, regardez des pubs tout ça, et puis on se dit à la prochaine.